Bonjour, vous avez maintenant réalisé l'exercice, il est temps de le corriger. Je ne vais pas le corriger, vous allez le faire. Nous allons vous confier les documents de plusieurs de vos camarades et vous allez les évaluer. C'est un exercice qui est difficile parce qu'on avait affaire à des questions ouvertes et parce que vous êtes un public qui est divers. Pour simplifier les choses, mais aussi pour normaliser la correction, on vous propose d'utiliser cette grille d'évaluation. Cette grille regroupe des lignes, chaque ligne correspond à une compétence à évaluer, et pour chaque compétence, on vous demande de trouver quel est le niveau de compétence qui a été atteint par le document que vous avez évalué. C'est un exercice que vous devez faire avec sérieux, Ça n'est pas un plébiscite, ça n'est pas un défouloir. Si vous le faites sérieusement, non seulement vous pourrez vous continuer à explorer la matière qui est étudiée dans le cours, mais également donner à celui qui va recevoir l'évaluation une information qui est importante pour lui pour continuer à progresser. Donc je vous engage maintenant à réaliser cette correction et je vous dis bon courage.